Bonjour, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous faire un petit débriefing. On sort de notre réunion Gaëlle, oui. réunion mensuelle du sou. Bonjour Sous. à tous. Voilà et donc on vous propose de partager un peu ce qui se, ce qui se passe ici en Mayenne. Euh, donc on commence avec euh, Gaëlle. Alors Gaëlle, dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'il qu en est de l'actualité du sou, qu'est-ce qui va venir comme événement, voilà, qu'est-ce que tu peux nous partager Eh ben euh, nous allons faire un G-marché le 8 décembre à Mayenne donc chez la boulangerie euh, café chez Nathalie et Serge Place Clémenceau où on invite tous les membres à venir nous retrouver pour vendre et acheter euh, tout ce qui peut avoir besoin pour Noël toute euh, la fabrication euh, maison possible sur Mayenne voilà alors la place Clémenceau c'est la place principale de voilà. Mayenne euh, où ben, il y aura le marché du samedi matin c'est le week-end du marché de Noël aussi et sur le, le marché ouais, de Noël oui, qui est sur la place du château euh, la, le petit, le petit oui, parc du le château ouais, tout à fait. Voilà. donc chacun des, des junistes euh, va pouvoir venir acheter et vendre euh, des choses c'est ça oui tout à fait Donc euh, c'est un marché ouvert à l'intérieur on sera à l'intérieur hein. c'est très important on sera au chaud et donc euh, voilà si vous avez une petite production bah, n'hésitez pas à venir nous rejoindre donc, de 10h à 18h chez Nathalie et Serge à Mayenne Ok, alors est-ce que tu as d'autres choses à nous partager oui, oui, nous continuons tous les apéros monnaie, euh, donc le dernier jeudi du mois, derrière les centres des po du possible, donc euh, Place Gambetta à Mayenne. Et donc là, on se réunit euh, dans une petite salle euh, à côté de la map, où euh, on fait une petite présentation de la monnaie, on se rencontre entre membres, et aussi on, euh, on, on fait des échanges entre nous. Quoi. Voilà, ça permet de mieux comprendre la monnaie j'imagine, peut-être euh, découvrir comment s'inscrire. Tout à et fait, puis, on est là euh... pour vous aider justement si vous avez des difficultés à vous inscrire, à utiliser l'application Césium, on est là pour vous aider. Et, euh... Alors à noter que le, la MAP qui est à côté, euh, il y a des producteurs qui acceptent la june également. Tout à fait, ouais. euh, Pierre, euh, Pierre Guéry, le maraîcher bio euh, du coin, donc de la MAP, accepte euh, la monnaie libre sur certains produits. Ok, merci. Il y a d'autres choses Voilà. Eh ben euh, prévision pour euh, 2019. Euh, ouais, donc, euh, on et continue, on pareil, euh, les apéros monnaie le dernier jeudi du mois. Et en mars, courant mars, euh, il y aura euh, euh, l'AG la euh, du sou avec des festivités autour de l'anniversaire de la monnaie libre. Donc, euh, on reviendra vers vous euh, pour euh, vous en affirmer. Voilà, début, donc on... début, euh, début 2019. Ouais, il y aura un sondage, c'est ça, pour trouver la date peut-être Ouais, ouais, trouver la date. Et, et puis, puis euh... on fera des commissions, peut-être comme l'année dernière, avec euh, de la pôle musique, cuisine, Ouais, etc. voir si on fait Ce un FestiJune ou... Euh, un ouais, c'est ouvert. plus petit, ouais. on verra. On verra tous ensemble. Voilà, okay. tout à fait. Merci. Merci à vous. Et... À bientôt. Alors, on continue notre petit tour d'horizon avec euh, Mireille Bonjour. qui vient nous parler de l'actualité de l'Orne. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce qui se passe dans l'Orne Il paraît que la monnaie libre, la bah, June est aussi utilisée là-bas. Donc, dans l'Orne, on est un tout petit groupe, mais en fait, euh, on va plutôt s'orienter sur les marchés. D'accord. que Donc, plutôt échanges, quoi, en fait. Plutôt sur les échanges, voilà. Parce qu'on s'est rendu compte que bah, les gens étaient très, très attirés par ce qui est de concret et donc euh, on a déjà fait un premier marché dans un petit village qui s'appelle Ségri-Fontaine. et donc là on va faire un autre marché le dimanche 2 décembre à côté de Flair et alors là c'est très très bien parce que c'est dans une maison des associations euh, qui s'appelle l'Albatros qui est à Saint-Georges-les-Coseillers et qui, dans lequel il y a une association qui s'appelle l'Astucieux et qui fait la promotion du logiciel Libre donc on a allie le logiciel libre, la monnaie libre et grâce à ces gens du libre on, qui nous permettent d'avoir ce lieu. Voilà, on peut rappeler qu'effectivement la monnaie libre est une monnaie numérique qui utilise des logiciels libres. Alors dans les logiciels qu'on dit libres, euh, c'est euh, les usagers qui sont libres, il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'on n'est pas emprisonné dans des outils euh, qui seraient euh, propriétaires, dont euh, la politique mmh. pourrait changer du jour au lendemain. Le code est publié. Et donc, on, peut, on a le droit de s'approprier le code du logiciel, le modifier et de le, de le maintenir en vie, maintenir le logiciel en vie. Et personne ne peut nous empêcher de le faire. C'est pour ça que les utilisateurs sont libres. Et évidemment, dans la monnaie libre, les logiciels sont libres. Voilà. Ok, donc est-ce qu'il y a une prochaine date de, de marché du coup la Donc date le dimanche 2 décembre. Donc le dimanche 2 décembre, voilà, si vous êtes dans l'Orne, venez Venez, à, venez, nous venez voir. échanger, voir comment ça se passe, on aura un poser espace, vos questions. Voilà, un espace pour euh, répondre à vos questions, vous créer des comptes portefeuilles, vous aider et faire, euh, faire les échanges. Même si vous n'avez pas de, de monnaie libre, vous pouvez venir. Et alors, qu qu'est-ce que tu constates si on fait un petit retour sur ces échanges euh, est-ce que tu constates qu'il y a des, des gens qui sont plus ou moins intéressés Ah oui oui tout à fait, le dernier marché ça a été très très net quoi. Il y a des, Alors est-ce des... que c'est des geeks des gens Pas du sont... tout, pas du tout Alors dis-nous en plus ben Oui des gens qui, qui, sont, qui viennent de, on ne sait pas très bien Qui viennent comme ça, qui sont attirés par le fait de pouvoir faire des échanges C'est souvent des gens qui étaient déjà dans le troc mmh. voilà. Et là quand ils se rendent compte qu'ils peuvent acheter en june ben, des aliments bio qu'ils n'auraient pas acheté en euros, ils sautent plutôt sur l'occasion. Bon, ben, très bien. Bon, ben, bon courage à vous, Merci. en tout cas, à votre collectif. Et puis, ben, on les embrasse bien fort, puisqu'on voilà. les connaît bien. Allez, à plus tard. On continue ce petit tour d'horizon avec euh, Anne. Anne qui, euh, également, dans l'actualité, va un petit peu au-delà de notre département. Je crois que tu as été invitée récemment par des gens de Fougères, c'est ça, pour euh, présenter la Monnaie Libre. Tu peux nous en dire plus Oui, ça va se passer dimanche 9... Décembre. Donc pensez-y si vous êtes euh, du côté du nord-ouest de la Mayenne et surtout pensez à le dire aux gens que vous connaissez dans le secteur de Fougères. Oui, même jusqu'à Rennes, pourquoi pas. Tout Je à sais fait, jusqu'à bon Rennes. Rennes. Et n'hésitez pas à contacter euh, les organisateurs puisqu'on facilite autant que possible le covoiturage. Hein. Et Ça va se passer de 14h à 18h à Fougères et regardez dans, sur le site du SOU euh, pour pouvoir. Voilà, aller, toutes ces dates le, sont le, sur notre site de toute manière. Voilà, le le le, sous point. Voilà, le 9 décembre, c'est-à-dire le lendemain du marché de Noël à Mayenne. Voilà. Et une semaine après, le g marché dans l'Orne. Alors on va un petit peu plus loin, on avance en 2019, je crois qu'en dehors du département, il y a aussi des sollicitations je crois du côté d'Angers. Tout à fait, il y a un noyau euh, embryonnaire, euh, comme à Fougère d'ailleurs, euh, à Angers, des gens qui ont envie que ça prenne un peu. Et il y aura une soirée, et là aussi la date reste à fixer, euh, probablement en, en janvier. Non, ah, en, en janvier exact, déjà, et plus tard un juge economicus euh, en mars. Voilà, Et puis euh, il y aura quelque chose à Château-Gontier en janvier aussi, là on est encore en Mayenne, avec le groupe Colibri de Château-Gontier, une soirée Monnaie Libre à Château-Gontier. Donc restez à l'écoute si vous êtes dans le secteur ou si vous souhaitez informer vos copains euh, dans le secteur. Très bien, alors on va un petit peu plus loin. On est invité à Bordeaux pour les rencontres, les douzièmes rencontres de la Monnaie Libre, euh, donc autour du, du, de, de la June. Euh, alors est-ce que tu peux nous en dire plus L'association sera présente, le sou sera au rml Tout à 12. fait. Alors déjà, peut-être dire que ces rencontres sont ouvertes à tous et toutes, que l'accès est gratuit. Et pour la première fois, ça ne sera pas seulement quatre journées techniques, du jeudi au dimanche, mais avant, il y aura cinq journées. Ça veut dire que ça va être le week-end, depuis le week-end des 17-18 novembre jusqu'au week-end suivant des 24-25. Voilà. Moi, peu, je l'irai ce serait dès le, dès le premier jour, donc s'il y a des gens euh, qui veulent contacter l'association Le Sou, ben, ça sera d'abord par mon intermédiaire mais enfin il y aura d'autres membres qui vont arriver petit à petit aussi euh, donc surtout. Euh... Donc toi tu es là dès le 17 novembre, Voilà. donc n'hésitez et... pas, si vous avez des questions, vous venez rencontrer Anne. Et puis les 17-18, c'est vraiment très ouvert et des problématiques aussi très très ouvertes sur les alternatives monétaires en général. Enfin, ça déborde de la monnaie libre elle-même, c'est intéressant. Oui, je crois qu'il y a même, euh, même Étienne de... Chouard qui sera là également. Et d'autres personnalités, le lundi il y aura aussi euh, Jean-François Noubel pour ceux qui ah, connaissent, connaissent, enfin vraiment des... Chose très très intéressante, euh, des conférences, des ateliers, toutes sortes de, de réjouissances. Voilà, donc plus d'infos, le site c'est rml12.duniteur.io et donc c'est notre ami Millicent qui anime ça très bien, donc ça promet des très belles rencontres. Moi je veux bien dire un mot sur euh, la partie technique, puisque nous aussi, euh, enfin moi en tant que développeur euh, des logiciels euh, Cesium euh, et, et j'échange, je serai là-bas, donc particulièrement le jeudi et le vendredi avec euh, ben, des ateliers techniques le jeudi et le vendredi après-midi, plutôt une présentation de, de ces outils cesium, donc pour se connecter à la, et utiliser le, la monnaie libre, euh, plutôt orienté utilisateur. Il y aura également une petite partie sur la place de marché j'échange. Donc voilà, si vous êtes utilisateur, vous n'êtes pas du tout technicien, c'est plutôt le vendredi qu'il faudrait venir, euh, le jeudi plutôt euh, pour la partie technique. Voilà, évidemment, il y a plein d'autres conférences. Allez voir sur le site donc rml12.duniteur.io. Sachant que le SOU va aussi être présenté en tant qu'association, alors ce sera bref, hein, une vingtaine de minutes. Donc Gaël et moi, nous allons. Euh, le vendredi Le vendredi à 16h euh, 16 présenter euh, les actions et les questionnements aussi du SOU. Alors, dans l'actualité de notre association, de, de ce petit groupe en Mayenne, il y a également une nouvelle initiative qui est en train de, de naître. D'ailleurs, on se pose la question si ça va rester dans l'association, sans doute pas. Euh, Dis-nous-en un petit peu plus de GECOP. Qu'est-ce que c'est GECOP Oui, on peut même dire que c'est en marge de l'association, en fait, puisque c'est en tant qu'individu que nous avons lancé euh, ce sorte de test. Alors, c'est quoi C'est une initiative embryonnaire de coopérative d'achat, coopérative de consommateurs, et pourquoi pas consommateurs et producteurs. Bon, là, on a juste lancé quelques achats groupés, disons, on euh, enfin, fait un peu l'intermédiaire pour voir, grandeur nature, ce que ça peut devenir. Voilà, donc c'est des particuliers aura... qui se mettent ensemble Voilà, pour, pour l'instant, c'est euh... des membres de la monnaie qui se sont, sont mis ensemble pour voir ce qu'on pouvait acheter à des producteurs en, en juin En commun, en commun, éventuellement, il peut y avoir un peu d'euros, mais en arrière-plan. Et voir ce qui peut être intéressant à développer alors c'est avant tout pour des aliments des aliments sains mais on n'exclut pas d'autres produits aussi tout ce qui concerne le bien vivre, bien être voilà. bon, et bien. on prévoit une rencontre constitutive courant janvier là aussi on va faire un sondage de date de façon que les personnes les plus motivées puisse autant que possible être présente à cette rencontre constitutive. Alors là aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Pour l'instant, euh, bah, c'est le sou qui peut faire l'intermédiaire, mais c'est vraiment quelque chose qui est séparé du sou. C'est vraiment l'initiative euh, consommateurs. Alors ah, c'est consommateur. peut-être une inquiétude de, de, de nos spectateurs. C'est que tout a été décidé, tout est déjà non, figé. Mais non, puisque rencontre constitutive, j'ai bien dit que pour l'instant, c'est embryonnaire, c'est histoire de d'être dans, dans la matière, enfin dans l'expérimentation, de se confronter un petit peu aux difficultés, de prendre ouvert. conscience, mais ça reste, c'est complètement ouvert. Donc à donc... suivre en janvier, donc sur notre site sans doute, ou par euh, des envois de mails qu'on qu fera, ouais. euh, particulier à particulier, donc une rencontre pour... Euh, Mettre à plat, c'est ça en fait, voilà. euh, comment ça, fonctionnera cette future coopérative alimentaire. Sachant qu'il y a déjà un compte, un compte portefeuille avec des virements, que vous pouvez aussi envoyer un message à ce compte, enfin, Alors, parce qu'il par fallait exemple, bien commencer as... quelque chose. Tu as acheté Et des puis, choses déjà Juste pour côté. dire, euh, notre ambition c'est aussi que si c'est un, une sorte de modèle économique, enfin d une formule qui marche, eh bien que d'autres euh, territoires puissent s'en emparer. D'accord. Donc. et dupliquer ou, ou améliorer, euh, etc. L'idée, c'est contribuer aussi à la prospérité de la monnaie libre, enfin l'utilité, si on veut, de la monnaie libre, aussi bien en Mayenne que... Euh, Alors, pour ailleurs. être bien concret, toi, par exemple, tu as déjà acheté des choses dans cette ah, coopérative oui, oui. moi j'ai acheté euh, des, exemples ben, des fruits, des légumes, euh, des produits secs, euh, des sachets euh, en tissu des sacs alimentaires quoi, des choses comme ça euh, je n'ai pas forcément tout en tête mais, voilà. Euh... Donc l'idée c'est tout simplement d'aller à un endroit à une, donc, par exemple une permanence que tiendraient des bénévoles et puis bah, on va acheter euh, ce qui, les produits qui sont disponibles en ayant un, un catalogue de produits qui sont récurrents que toute l'année à peu près on va pouvoir trouver quoi. Bah, les pro... enfin, sauf les produits de saison évidemment est-ce qu'il y, ré... et... est ouais. qu y a des réactions des producteurs ça les intéresse les... Euh, visiblement oui parce que ben, ne serait-ce que vendre euh, leurs surplus, leurs leur tout ça, voilà, c'est pas grand-chose, mais quand il y a un surstock d'un produit, savoir qu'ils peuvent l'écouler comme ça et qu'avec les jeunes qu'ils auront, ben, ils pourront à leur tour acheter d'autres produits alimentaires ou euh, se payer euh, des soins, des, le, des cours, des formations, des choses oui, comme puis ça, les des jeunes. objets, utiliser les comme ils les veulent dans oui. la coop ou en dehors de la coop, Bien sûr que ça les intéresse, absolument. Ça fait une espèce de, de débouché annexe précieux pour eux. Un exemple de produit qu'il y a de manière récurrente ben, Il me semble qu'il y a du, du riz, des pâtes, mais enfin ça c'est pas... Si, oui, des, des, des produits des pâtes, secs euh, finalement. Euh... Voilà, de, et puis euh, des, des légumes aussi, alors de saison bien sûr. Bon. Ils ont un peu le surplus de saison. Donc affaire à, à suivre là-dessus. Et puis euh, bah, on fera sans doute euh, des moyens de... On mettra en place des moyens de communication séparés du sou puisque c'est euh, une... Comment on pourrait dire, c'est une résurgence du, du sou, une émanation, une émanation euh, du, du sou. Oui, il y aura sans oui. doute un site internet, mais voilà, des, des choses, des événements propres hum. par la suite. Quoi. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour de notre actualité euh, Mayonnaise bon, Tu vois quelque chose à ajouter euh, L'essentiel dit, je pense. Merci à vous, à bientôt et surtout, n'oubliez pas, vous êtes libre d'utiliser la monnaie que vous voulez. À bientôt.